La formation la plus méconnue sur YouTube. Le lien de la vidéo à visionner se trouve en début de la description. Cette formation ne vous montre pas quoi faire, elle vous montre comment il faut faire. Ici, il faut surtout observer ce que fait le formateur pour éduquer ses auditeurs et comment il prépare ses lives. La puissance de ses contenus. Comment il implique aussi les propos de ses haters pour répondre éthiquement à leurs insultes. Le beau sourire qui l'accompagne tout le long de sa présentation. Ses sauts d'enfant pour exprimer ses joies. Son admirable spontanéité. Son incitation répétitive pour obtenir le plus de likes. Et ce n'est pas tout, il emploie tous les outils possibles pour convaincre son audience. Le meilleur local qu'on n'a jamais vu chez les autres formateurs. La grande table et je ne dis pas tablette graphique qu'il utilise pour mener à bien sa conférence. Tous les documents qu'il collecte pour appuyer ses arguments. Articles journalistiques. Statistiques officielles. Photos de personnages célèbres. Infographie. Tableau. Mind mapping, storytelling, etc. Sa disponibilité est des plus remarquables parce que c'est une bête de travail qui n'arrête jamais. C'est loin de ce que prêchent les autres qui promettent le farniente après le succès. Il a été professeur agrégé d'université, autrement dit qu'il a été formé pour enseigner avant de s'engager dans le business sur Internet. Chose qui manque terriblement aux autres. Il est auteur de plusieurs grands et gros best-sellers qui se vendent toujours comme des petits pains. Lors de la crise financière de 2008, il a été très médiatisé. Et je ne finirai pas sans rappeler qu'il s'agit d'un bel et très gentil homme qui vous met du baume au cœur grâce à sa jovialité. Que devez-vous faire Observez-le dans ses moindres faits, et discours. Vous comprendrez comment il fonctionne. Inspirez-vous de lui. Construisez votre personnage personnel suivant vos potentialités. Entraînez-vous. Et passez à l'action. Regardez son CV. Tamika Baj. Spécialiste en économie, finance, investissement et trading. 348 000 abonnés. 47 millions vues. 2150 vidéos. 1 130 000 vues les 30 derniers jours. 16 vidéos les 30 derniers jours. Ces vidéos tournent autour de 42 000 vues par jour pendant les 30 derniers jours. Ces abonnements tournent autour de 250 abonnés par jour pendant les 30 derniers jours. Bref, c'est le meilleur exemple à suivre. Rappelez-vous. Le lien de la vidéo à visionner se trouve en début de la description. Bon visionnage. Merci et à la prochaine. Partage.